C'est une question qui revient très souvent, surtout pour les possesseurs de GT2, GT2 Pro. Est-ce que Harmony OS, oui Harmony OS, le nouveau système d'exploitation pour les montres Huawei arrivera sur les anciennes Huawei. Jusqu'alors, depuis un an, je vous disais que ce serait vraiment un bon pari d'acheter une GT2 Pro par exemple et de la voir passer sous Harmony OS. Est-ce que ce sera le cas On en sait un peu plus aujourd'hui. Oui, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais répondre à la question. Enfin, je vais essayer de répondre à la question. Est-ce que Harmony OS sera disponible sur la GT2, GT2 Pro, GT2e Car on a eu une information directement sur le site, même le chat, le forum Huawei qui va dans ce sens. Le 31 mai, un modérateur Huawei a publié un article, un post disant que la GT2, GT2e, GT2 Pro recevront la mise à jour Harmony OS. Ça, c'est une extrême bonne nouvelle. Pourquoi Parce que ces montres sont toujours disponibles à la vente avec des prix très compétitifs. On est très loin des prix des 369 euros de la Watch 3 ou des 499 euros de la Watch 3 Pro. On est très loin de ces prix exorbitants. Car la GT2 Pro se trouve aux alentours de 200 euros, voire moins et je parle même pas de la GT2 que vous pouvez trouver aux alentours de 100 euros. Si cette promesse est tenue, c'est vraiment une bonne stratégie d'acheter une GT2 Pro ou une GT2 et d'attendre qu'Harmony OS soit mise à jour dessus. Mais alors, est-ce qu'on a une date de cette mise à jour Et bien là, non. Et est-ce qu'on peut être optimiste ou pessimiste sur cette date, sur cette future mise à jour Pour moi, il faut être complètement pessimiste. Actuellement, en France, en Europe, même sur téléphone Huawei, Harmony OS n'est pas encore disponible. Il serait disponible à partir de 2022 d'après les rumeurs. Harmony OS est disponible en Chine sur certains modèles. Du coup, je pense que c'est la priorité de Huawei de passer déjà les téléphones, les smartphones sous Harmony OS avant de s'attaquer aux montres. Donc, on pourrait attendre Peut-être une mise à jour sur les GT2, GT2 Pro en 2022, voire en 2023. Donc c'est une très bonne nouvelle, mais ça va mettre du temps à attendre. Après, est-ce que c'est vraiment dérangeant d'attendre Non, parce que vous allez le voir à travers le test de la Watch 3, vous allez le voir à travers vidéos que j'ai fait sur bah, les watch 3 et watch 3 pro actuellement harmony os est vraiment au début du début il n'y a pour moi pas vraiment d'intérêt d'acheter une watch 3 maintenant c'est encore un petit peu brouillon il manque des applications les applications les fondamentaux d'une montre connectée ne sont pas encore là donc peut-être que ça arrivera sur les watch 3 watch 3 pro d'ici la fin de l'année pour les rendre intéressantes à noël mais de là à vous dire que c'est intéressant d'attendre 2022 ou 2023 pour une mise à jour sur les gt2 et gt2 pro ça c'est à vous d'en juger après, si vous avez choisi la GT2 et GT2 Pro pour l'autonomie, sachez que la mise à jour Harmony OS va sûrement exploser l'autonomie. Et que le système d'exploitation, peut-être, il y aura quelques fonctionnalités qui ne seront pas adaptées à ces montres. Donc c'est une bonne nouvelle, mais pour l'instant, c'est à prendre avec des pincettes. Il faudra attendre un calendrier officiel de Huawei pour statuer sur l'intérêt d'acheter maintenant, aujourd'hui, des GT2. Pro ou GT2 pour les avoir sous HarmonyOS. Voilà les amis, c'était juste pour vous tenir informé de cette petite nouvelle. Comme vous êtes beaucoup à me poser cette question, au moins il y a cette petite vidéo qui reprend l'actualité. En attendant, le test de la Watch 3 la Watch 3 Pro. Vive à fond, vive high tech. Si vous avez d'autres questions, il y a le Discord, il y a les commentaires, il y a les lives. Merci et à bientôt sur ma chaîne.